Suite à une licence d'information et communication à la Cité catholique de Paris, j'ai décidé de poursuivre mes études dans le secteur de la communication. C'est pour cela que j'ai choisi cette formation. J'ai choisi l'alternance parce que c'est un modèle d'apprentissage qui permet d'allier non seulement les connaissances théoriques, mais aussi les compétences sur le terrain. De plus, c'est aussi une, une façon de se créer un réseau professionnel. J'ai choisi l'ISCPA parce qu'elle propose une première année en master de communication plutôt générale et la possibilité de se spécialiser en deuxième année. Pour ma part, j'ai choisi le management de la com. En tant que chargée de communication interne dans une boîte internationale, je suis chargée de m'occuper de tout ce qui est lié à l'intranet, dont la rédaction d'articles en anglais et aussi la création de contenu. En plus de cela, je m'occupe aussi de diffuser du contenu à l'international, dont une campagne de communication, interne et externe. Mon conseil pour les futures alternances est d'oser, de ne pas lâcher prise lors de la recherche d'alternance et surtout de ne pas hésiter à être créatif.